La vie dans le futur ne sera pas belle, parce que à mon avis, euh, elle l'empirera. Il y aura des engins électriques, mais pas des robots qui viennent tout faire à notre place, parce que sinon, on va, on va vraiment mourir. Ce serait la fin du monde s'il y a des robots qui font tout à notre place. Généralement, on sera la vie dans le futur, euh, pour moi, très sophistiquée. Dans 3000, bah écoutez, euh, plus de travail pour les jeunes, hein, plus d'opportunités, plus de centres de loisirs notamment pour les euh, parties un peu quartiers qui sont souvent, euh, souvent mises à l'écart. La vie dans le futur changera, euh, ça ne sera pas euh, comme euh, en ce moment. Euh, je, je pense je pense qu'on sera en manque de ressources, parce qu'il y aura beaucoup trop d'habitants. Il se pourrait que nous allons vivre d'air, d'azote, et dommage il n'y aura plus de tendresse. Très, très automatique, très, euh, très écolo, euh, pensé, réfléchi, ayant euh, appris des erreurs qu'on a fait, nous, euh, pendant toutes ces années, d'évolution. On peut dire qu'il peut y avoir deux réponses, ah oui ou même trois. C'est-à-dire que ce sera encore pire que ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les humains se parleront plus, qu'on ne saura tous que sur nos écrans, euh, que chacun fera, aura sa petite partie de terrain, son petit, oui. sa petite, euh, ses petites cultures. Euh, ou bien on arrivera à faire, par exemple, des cultures dans la ville qui pourront être partagées par... Euh, je sais pas, des colocataires, euh, des résidences. Euh, ça dépendra de nous et de ce qu'on veut faire de notre avenir. Euh, des maisons comme un an, mais qui utilisent moins de ressources parce qu'il faut se partager les ressources. Nos maisons en l'an 3000 euh, seront en mode futuriste, comme dans le futur. Donc je pense bien avec une architecture beaucoup plus révolutionnaire et des matériaux J'espère, meilleur par rapport à l'environnement. Il y aura beaucoup plus de tâches qu'aujourd'hui. Il y aura peut-être des enchanteurs automatiques, autonomes, vivantes. Ouais. peut-être plus proche de la nature. L'environnement, euh, on accueillera beaucoup plus de choses de l'environnement dans nos dans habitations. Euh, la végétation, il y en aura toujours plus autant, même si je pense que qu'il y aura pas mal de protection de, de, de la végétation, euh, qu'il y aura peut-être beaucoup beaucoup de serres, euh, que les bâtiments seraient recouverts de végétation pour euh, absorber le CO2 qu'on relâche. Espérons qu'il y en aura encore, qu'elles ne soient pas factices ou euh, reproduites. Ce sure. sera peut-être lunaire, Vu toutes les, les, les insalubrités, les, les produits chimiques et tout, je veux dire, on va peler les corps de la terre. Voilà. La végétation, par rapport au changement climatique, pourrait se dégrader. Mais si on reste optimiste, il pourrait y avoir moins d'arbres, je pense. Ouais, je pense qu'il y aura moins d'arbres, moins de végétation. Parce qu'avec les bâtisses, ça pourrait prendre beaucoup plus de place. forcément euh, un changement physique euh, au niveau du réchauffement climatique. On a encore plein d'espaces de, où aller euh, si la Terre n'est plus habitable et, euh, la, et la technologie serait tellement développée euh, qu'il y a de fortes chances que la race humaine continue d'exister et qu'elle se débrouille avec euh, les technologies pour euh, toujours exister. Au niveau physique, je crois que sans dire qu'on aura des super pouvoirs, on aura peut-être une vue plus développée qu'avant. Parce qu'on devra... Ou peut-être qu'à cause du réchauffement climatique, on pourra mieux s'adapter au froid. Je pense qu'il y aura plusieurs pays parce que quand même s'il y a qu'une seule pays et qu'on parle tous la même langue, ça va être d'un cas d'intérêt parce que déjà si, euh, si nos enfants sont nés, bah, ils vont être euh, de notre origine de toute façon et du coup ça ne change rien. Les pays seront très, euh, très dispersés, je dis qu'ils seront assez solitaires, que... On... Qu'entre pays, on ne voudra pas trop céder. Je crois que le pays sera sur jeu, mais par une seule personne. Par qu'une seule personne Donc pensez plus à l'unité des pays. Je pense que les pays garderont la même répartition, parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Peut-être qu'il n'y aura pas un, gouver... enfin, un gouvernement pour tous, peut-être. Y aura-t-il encore une éducation euh... Bah oui, sinon, bah, où allons-nous Il euh, y aura des nouvelles jeux, on va tous s'amuser et... Bon, euh, ce sera quand même un peu changé parce que ce ne seront pas les mêmes maîtresses, mais bon, on va quand même être contents. On sera à l'école, il sera un peu différent en fait. Ils vont détruire hein. l'école de Davon et après ils vont proposer un nouveau très très joli. Peut-être qu'on s'adaptera plus à chacun et que... Il y aura moins de, moins de contrôle, moins de, de classement, moins de pression et que ce sera plus calme. Je pense que la fin du monde sera liée au changement climatique parce que le soleil et la couche d'ozone, la couche d'ozone se dégrade et donc le soleil, les rayons du soleil sont beaucoup plus nocifs. On va tous mourir Est-ce qu'il y aura encore le soleil bien sûr franchement soit on sera un glandier pour le soleil soit il y aura des météorites soit il y aura un bimbang qui viendra sur terre Eh bah, ben on va tous euh, mourir euh, euh, quoi, quand il n'y a plus de terre euh, on va euh, on va euh, vivre dans l'espace ou mourir mmh.